Maître Divisio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous reçois pour parler de la campagne de vaccination en France. Euh, depuis euh, le 27 décembre dernier, euh, la France a lancé sa campagne de vaccination. Est-ce qu'à ce jour, vous savez combien de personnes se sont faites euh, vacciner Très peu. Par rapport aux autres pays, très peu. On souffre euh, en fait en France d'une hyper-administration qui complique un peu toujours tout. C'est-à-dire que il se passe avec les vaccins, ce qui s'est passer avec les masques, nous n'avons pas de déficience, nous souffrons dans ce pays d'un problème d'efficacité de la décision publique, si tant est que nous ayons une décision publique, parce que, en fait, dans la vaccination, le problème qui se pose, il est double. Ou nous avons un problème de logistique possible, ce qui semble effectivement ressortir euh, des débats récents, puisque on voit qu'on a des problèmes d'approvisionnement, on voit qu'on euh, a des suspensions de la campagne de vaccination, soit nous avons un problème de décision publique, et c'est pas du tout impossible lorsque l'on songe au fait que Emmanuel Macron avait dit début décembre qu'il fallait se montrer très prudent avec le vaccin. Qu'Alain Fischer lui-même avait effectivement manifesté une certaine prudence, à de laquelle je ne porte aucun jugement. Mais donc, est-ce que nous avons une difficulté dans la décision publique ou est-ce que nous avons une difficulté dans la logistique C'est une question à laquelle seul l'avenir répondra, en fait. Mais est-ce que la France fait montre d'une grande prudence parce que finalement on est sur une technologie qu'on maîtrise pas bien, qu'on ne sait pas quelle efficacité des vaccins et qu'on n'a pas forcément envie euh, finalement euh, de, de, de prendre de risques euh, importants, ou est-ce que euh, c'est juste un problème de logistique bah, C'est une question à laquelle il est permis, qui est permis de poser parce qu'on ne sait pas en fait aujourd'hui. On peut aussi parler de, de pénurie quand on sait que beaucoup de villes en, en France se plaignent aujourd'hui euh, de la non disponibilité des doses. Ça pose deux questions. Cette question de non disponibilité des doses, la question de la non disponibilité des doses, elle est finalement, on le voit, un problème qui est un problème pour un peu tous les pays puisque Pfizer, en particulier pour Pfizer, Pfizer n'a pas forcément joué le jeu pour le coût de, de la de la chaîne d'approvisionnement. Mais ça prouve deux choses. Un c'est que nous sommes des, des, nous sommes des naïfs, en fait. C'est-à-dire qu'on découvre tout à coup que peut-être, peut-être, bah finalement, Pfizer euh, a, a, a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, quelque part. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, euh, Pfizer s'est engagé vis-à-vis -vis des États, mais euh, en sachant qu'il ne pourrait pas honorer euh, les commandes. Et que tout ça a eu un effet, c'est de faire bondir, faire bondir le cours de l'action de chez Pfizer. C'est-à-dire que Peut-être que nous sommes ici dans une difficulté que l'on voyait point, c'est-à-dire que nous sommes dans une espèce de mainmise du laboratoire qui a euh, négocié des clauses euh, avantageuses, avantageuses pour lui, qui a pressé un peu tout le monde pour qu'on ait des vaccins euh, au plus vite finalement a fait un peu la pluie et le beau temps sur le plan commercial parce que nous étions en situation de grande demande et du coup c'est peut-être un petit peu engagé en vendant la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est la question qu'il va falloir se poser, tandis que ça pose un deuxième problème, c'est qu'en ayant connaissance, parce que ça il y a deux problèmes, soit nous n'avions pas connaissance du fait que les doses que nous demandions, euh, que nous voulions étaient était, comment dire, suffisant, soit nous aurions connaissance de ça et alors on est face à un problème, soit nous pensions, au contraire, avoir suffisamment de doses pour remplir une campagne vaccinale efficace, et, et, et alors c'est de la naïveté. C'est-à-dire que soit c'est de la naïveté, soit c'est plus grave. Que si la, parce que si c'est plus grave, c'est-à-dire que si la France savait que vous aviez un problème de dose vaccinale, on aurait peut-être pu imaginer de concentrer les vaccinations, la cible vaccinale, sur des populations à risque euh, rapidement, j'ai envie de dire, plutôt que fondamentalement euh, venir faire croire qu'on pourrait vacciner tout le monde, si vous voulez. Mais euh, est-ce que le fait d'avoir euh, centralisé euh, l'achat des doses de vaccins par l'Union européenne euh, n'a pas aussi euh, contribué à cette pénurie euh, d'une certaine manière ben, si vous voulez, ça pose une difficulté première, le fait que l'Union européenne est centralisée. D'abord, il y a un avantage et un inconvénient, si vous voulez, c'est un peu comme tout, il y a toujours un peu le bon grain et l'ivraie. C'est-à-dire que ça a un inconvénient, c'est que euh, ça dépossède les États de leur stock, d'une certaine façon, encore qu'on pourrait en débattre, mais ça, ça, ça dépossède les États d'une certaine autonomie, ne serait-ce que sur les autorisations mises sur le marché, ne serait-ce que effectivement sur la possibilité euh, de commander eux-mêmes les doses, c'est ce qu'a fait Israël, mais à quel prix finalement, puisque Israël a acheté plus cher les vaccins et a, et a promis euh, finalement s'est engagé à balancer les données de santé euh, des patients à Pfizer, ce qui est un scandale sans nom quand même. Et euh, ça, ça a un avantage néanmoins, c'est que ça simplifie les choses quand même, et d'autre part, ça permet de peser sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en concurrence avec les États-Unis euh, ou l'Amérique du Sud, c'est quand même beaucoup plus facile, si vous voulez, d'avoir des doses euh, à des prix corrects si vous avez une multiplication euh, de celle ci Et, et l'Union européenne a, a, a joué le jeu. Tandis que... L'avantage aussi, si on y regarde de plus près, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas un grand fan des autorités sanitaires européennes, pour le coup, mais elles ont quand même fait le job. C'est-à-dire que je peux pas, enfin en tout cas, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, et ça ressort finalement de ce qui est paru dans la presse à propos de ce qu'on a appelé le pfizer leak, de ces, de, ces, de ces mails piratés, on voit que finalement, euh, l'Union européenne, l'Agence européenne du médicament, a quand même pesé dans le débat euh, scientifique et a quand même poser des exigences vis-à-vis -vis de Pfizer que ce dernier a dû respecter parce que c'est quand même un marché est un marché extrêmement important l'Union européenne pour lui. Il ne pouvait pas trop faire le malin. Si l'Agence européenne du médicament ne donnait pas son accord, euh, bah, il ne pouvait pas faire, trop, pas, pas faire trop le malin quand même. Quelle serait, selon vous, euh, la meilleure stratégie pour les populations pour mieux s'informer sur ces vaccins, euh, tant sur le plan sanitaire euh, que juridique Il y a deux questions qui se posent pour moi, si vous voulez, aujourd'hui. Est-ce qu'un vaccin est nécessaire je ne sais pas s'il est nécessaire, mais en tout cas, un vaccin, s'il permet d'endiguer l'épidémie ou ne serait-ce que finalement d'en réduire la propagation, doit être considéré comme une option intelligente et intéressante. Et donc sur ce point, je pense qu'il faut tordre le cou à toute idée de dire euh, la vaccination c'est stupide, on a des traitements, il suffit de les utiliser. Ce n'est pas aussi simple. Moi, je ne crois pas, euh, pas qu'on puisse résoudre de façon simple des problèmes complexes. Et que je ne crois pas beaucoup à la théorie du complot international, si vous voulez, au sein de laquelle on vient de nous dire que finalement, euh, on, a, euh, on a voulu évincer certains traitements euh, pour, effectivement, euh, privilégier une vaccination qui profite au laboratoire. des traitements profitent aussi au laboratoire. Hein. Bon, euh, donc, si vous voulez, qu'il que, que, qu y ait eu une volonté de ne pas privilégier certaines pistes, Peut-être, mais la vaccination est-elle une avancée Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, la communauté scientifique semble le penser et il faut donc se donner la chance que ce soit possible. Maintenant, là où c'est un peu plus embêté, cette campagne de vaccination, c'est qu'il y, y a toujours deux choses, si vous voulez. On peut aborder les choses en matière de santé publique toujours de deux façons, contraindre ou convaincre. C'est deux écueils, en, en santé publique et en vaccination, vous avez toujours, euh, et c'est toujours pareil finalement, c'est euh, que soit l'épidémie, c'est je contrains ou je convainc. C'est, est-ce que je viens imposer une vaccination, et je viens brandir la menace euh, d'imposer une vaccination, et comment je la brandis bah, Je la brandis soit en rendant le vaccin obligatoire, soit en commençant à dire, si vous n'êtes pas vacciné, c'est le fameux passeport vaccinal, vous n'irez pas ici, vous n'irez pas là, etc. C'est un peu ce qu'on en train de faire Israël. Bon, Ça c'est la contrainte. Ou alors, effectivement, je cherche à emporter la conviction, et pour convaincre, bah, il faut d'abord que je sois convaincu moi-même et pour que je sois il faut que je sois et convaincu. Et ici, peut-être que le premier problème, c'est que je ne suis pas convaincu. Et pourquoi je ne suis pas convaincu Je ne suis pas convaincu en tant qu'autorité publique, parce que les données sur ce vaccin, elles sont incontestablement légères, et que les données sur ce vaccin, bah, il faut être honnête. -dire ce vaccin en urgence, avec une technologie, certes, dont on dit euh, qu'on la maîtrise depuis des années, mais la vérité commande de, de dire que ce n'est pas forcément tout à fait le cas, euh, dans un contexte où, notamment, toute la population fragile qui est la plus exposée au virus, qui a la population de plus de 75 ans, ce vaccin n'a pas démontré son efficacité, il n'est pas tout à fait anormal, derrière, finalement, qu'on ait peine à convaincre. C'est-à-dire que moi, j'ai engagé une procédure, si vous voulez, contre l'État français, où je dis, moi, j'ai aucun problème avec la vaccination, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère que ça peut être une option intéressante, maintenant, à une condition, c'est qu'on n'a pas le droit de mentir aux gens. C'est-à-dire que moi, quand j'entends sur les plateaux télé, quand j'entends effectivement dans la littérature, euh, venir dire que ce vaccin à démontrer son efficacité sur les plus de 75 ans et tant est, si tentait qu'effectivement on le dise, puisqu'on va même jusqu'à l'écrire. C'est-à-dire qu'on vient dire, on vient, dans les consentements des patients en EHPAD, dans les formulaires qui sont adressés, on vient dire que ce vaccin est efficace. Ben, la vérité, on n'a pas le droit de dire ça. La vérité commande de dire qu'on prend un risque en se vaccinant contre les plus de 75 ans et que c'est une balance bénéfice-risque et que donc il faut qu'on soit transparent à cet égard. Ce que les Français n'accepteront pas par culture, c'est qu'on leur mente, si vous voulez. C'est qu'on leur a trop menti dans cette affaire. Et regardez ce qui se passe avec les masques. On leur a dit les masques ne sont, sont pas utiles. Finalement, ils sont devenus obligatoires. Après, on a dit les masques en tissu, c'est très bien. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il ne faut plus les plus utiliser. Ce qu'on fait depuis six mois. Hein. Si vous voulez avoir une stratégie vaccinale qui soit claire, il faut qu'elle s'inscrive dans un ensemble de mesures. Vous ne pouvez pas tout attendre du vaccin comme si c'était une solution miracle. Ça n'existe pas, ça. C'est un équilibre, en fait. C'est un petit peu comme tout, si vous voulez. Nos corps, quand on est malade, sont ainsi faits que le traitement en lui seul ne peut pas constituer, sur des maladies chroniques par exemple, ne peut pas constituer effectivement la seule réponse si vous n'avez pas derrière tout un tas d'habitudes de vie qui changent. Si vous avez un patient diabétique et que vous comptez uniquement euh, finalement sur la médecine, euh, vous allez vous tromper très vite parce que vous avez un équilibre à trouver et que ça s'inscrit dans un panel de mesures. Eh bien, c'est le même débat ici. C'est-à-dire qu'au fond, il y, y a un premier problème, c'est que nous n'avons pas le droit de mentir aux Français en leur faisant croire que la vaccination sera la solution miracle. Nous avons le droit, nous avons le devoir de faire preuve d'humilité. L'humilité qui consiste à dire, l'Agence européenne des médicaments a validé ce traitement pour les moins de 75 ans. Elle en a affirmé la probabilité, et la probabilité uniquement d'efficacité pour le but de 75 ans, mais il s'avère que nous n'avons pas de données qui démontrent une efficacité, nous avons des données qui induisent une efficacité, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, je vous recommande néanmoins de vous faire vacciner, pour les raisons qui sont liées à la fragilité intrinsèque que représente ce virus pour vous. La difficulté que représente ce virus, la fragilité à laquelle vous êtes exposé ça, c'est un truc qui passe. Euh, mais il n'y a pas de point d'information non plus euh, pour les gens, pour qu'ils aient euh, euh, la bonne information, notamment sur les vaccins et autres. La plupart du temps, euh, euh, les gens s'informent via euh, les médias. Mais c'est tout le problème, si vous voulez, parce que... L'information, c'est là où je vous dis que c'est un ensemble de mesures. C'est-à-dire que nous avons un problème avec la parole publique en France aujourd'hui. La parole publique, elle est tellement contradictoire. Regardez effectivement Olivier Véran, qui le matin et le soir, sur la vaccination, vous dit deux choses différentes. Hier matin, il vous explique qu'on n'aura pas assez de doses, si je résume, pour vacciner l'ensemble des professionnels de santé dans un délai raisonnable. Mais ensuite, il vous explique qu'on aura assez de doses pour vacciner 70 millions de personnes au mois d'août. Alors qu'il n'en sait fichrement rien. C'est-à-dire que nous avons érigé le mensonge en règle de communication dans cette crise, et ça, les Français, l'acceptent n'acceptent plus. Alors que moi, je suis convaincu, si vous voulez, moi, à titre personnel, -à -dire, si vous me posez la question « est-ce que je vais me faire vacciner ?», je vous réponds « je ne sais pas », peut-être, probablement, mais ça va se discuter, en fait, dans une relation qui est médecin-patient, avec l'évaluation des facteurs de risque, euh, J'ai pas de réponse a priori. Or c'est ça le problème. C'est que nous avons théorisé le débat, comme d'habitude, là où il faut effectivement venir euh, le, le, le, faire, faire la praxis, c'est-à-dire venir le rendre pratique ce débat. Et nous avons un problème majeur, c'est que le seul qui est à même d'informer, c'est le médecin. Or si vous regardez depuis le départ dans cette crise, nous avons un médecin qui est absent. Nous avons une relation médecin-patient qui a été complètement mise en retrait, qui a été mise en retrait pour la prise en charge, qui a été mise en retrait pour la question des masques, qui a été mise en retrait pour la question vaccinale, pour qui a été mise en retrait sur la question des traitements. On leur a interdit de prescrire finalement des traitements dont peu importe l'efficacité, mais qui répond quand même, j'ai envie de dire, à un objectif de liberté et donc le, le, nous avons le même problème aujourd'hui, si nous voulons remplir, si nous voulons réussir cette campagne de vaccination, c'est pas en multipliant les effets d'annonce politique à travers les collectivités territoriales qui se frottent les mains et qui se disent que c'est un bon point politique en multipliant les centres de vaccination qui ne servent à rien, euh, c'est pas effectivement venant presser les gens de se faire vacciner au motif que on va tous mourir demain matin de la peste parce que c'est pas vrai qu'on va y arriver c'est en venant exactement comme pour la grippe, exactement comme pour les autres vaccinations, c'est traiter cette, cette épidémie pour ce qu'elle est, une épidémie comme une autre, euh, on en aura d'autres, on en a eu d'autres, et c'est pas la peine de paniquer. Si vous voulez, je termine là-dessus, en vous disant ce que vous avez déjà dit la dernière fois, c'est que ce qui me frappe dans cette épidémie, et la vaccination le montre, c'est combien nous cédons à la panique. Combien est-ce qu'effectivement nous devons organiser les choses dans la panique L'État veut se mêler de tout dans cette crise. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait pour susciter l'adhésion euh, des populations, ils croient devoir jouer sur la peur, ils croient devoir jouer sur, ensuite quand ça marche pas, sur la contrainte, et eh ben ça marche pas. Si vous voulez que les Français se fassent vacciner, et, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas, eh bien il faut effectivement instaurer un dialogue avec le médecin et accepter l'idée que peut-être il ne soit pas convaincu, accepter l'idée que peut-être il soit hésitant et arrêter de fustiger. Je ne supporte plus dans ce pays le fait qu'il y ait les pro- et les anti tout les pro-masques, les anti-masques, les pro-vax, les anti-vax, les pro-raout, les anti-raout. Le monde s'est clivé. En France, nous avons un clivage et la vaccination est très claire. Aujourd'hui, on vous expliquait il y a encore deux semaines, alors que l'État est un foutu de fournir des doses à ceux qui veulent se faire soigner, que finalement, si l'immunité collective ne sera pas atteinte par la vaccination, ce sera de la faute des anti-vax si on commander les doses de vaccin aujourd'hui Non. Alors on n'en parle plus. On vous explique qu'il faudrait s'asseoir ou en tout cas revoir les règles de consentement. On en est là. On en arrive à dire qu'il faudrait aller plus vite. Des médecins appellent à en aller plus vite et venir arrêter, disent-ils, avec le consentement des patients. Eh bien, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. La sociologie médicale et la sociologie de santé publique vous montrent que si les patients... Les patients n'ont pas confiance en l'État. Et quand effectivement les patients se sentent coincés, eh bien ils se méfient. La parole publique en France est une parole en laquelle, je le redis, nous n'avons pas confiance. Celui en qui nous avons confiance, c'est notre médecin, et notre médecin généraliste. Que disent les professionnels eux-mêmes Professionnels, si vous voulez, il y a deux catégories de professionnels en France aujourd'hui, là aussi il y a un clivage. Il y a ceux qui profitent de la crise pour venir faire des sorties médiatiques. Vous avez des Philippe Juvin, par exemple, qui euh, euh, clairement depuis le départ euh, multiplie les plateaux télé, je pense à lui, mais c'est pas un grief, il a le droit, hein, euh, qui multiplie les plateaux télé et aujourd'hui se dévoile, explique qu'en réalité il ne parle pas en tant que médecin, mais il parle plutôt en tant que candidat à la primaire de la droite. Donc vous voyez que la crise a fait émerger des personnalités médicales qui sous couvert de paroles médical en profite effectivement pour avoir une parole politique. Vous avez effectivement ensuite des médecins qui concrètement ont compris qu'ils étaient entendus, qu'ils étaient écoutés et qui en profitent pour avoir des revendications syndicales. La question des lits de réanimation étant très claire à ce sujet. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des médecins qui viennent hurler au loup sur les lits de réanimation, alors qu'on sait qu'en réalité la tension sur les lits de réanimation, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis des années, mais aujourd'hui c'est une tribune qui leur est offerte, et donc ils en profitent et, et, et en surjouent quelque part. Ça, effectivement, c'est la une catégorie. Et puis une troisième catégorie, qui est celle des médecins silencieux, qui est celle des médecins qui font le job, qui est celle que moi je représente, euh, qui ne sont pas dans les médias, qui ne sont pas effectivement en train de pérorer tous les matins, et qui comprennent, qui accompagnent leurs patients, qui les connaissent, et qui, moi j'en ai certains, qui appellent leurs patients, qui disent, écoutez, là, compte tenu de votre profil, eh bien, peut-être que la vaccination pourrait être intéressante, qui d'autrefois répondent à leurs patients en disant, écoutez, pour vous, je pense que ce n'est pas utile pour l'instant, eh et on peut, on peut se permettre d'attendre un peu parce que vous n'êtes pas facteur de risque, parce que machin. Mais ça, c'est un discours qui n'est pas audible, parce que l'ordre des médecins lui-même, tombe dans ce travers que je vous décrivais qui est le 1 et le 2, c'est-à-dire que finalement ils poussent les médecins à la vaccination, expliquent que ceux qui auraient des réticences à vacciner commettent des fautes disciplinaires, ce qui est largement faux, et euh, effectivement les poussent à, même à avoir euh, une, une, une, comment je vais dire, euh, une altération presque du consentement des patients sans que ça ne pose problème. Ça ne marchera pas. Si vous rompez la chaîne, alors évidemment, ça pose un problème, c'est qu'on pourrait dire, oui mais si on fait ça, on n'est pas sorti. Oui mais de toute façon, on n'est pas sorti. Hein. Je veux dire, on va dire, oui mais finalement, sur si les médecins vaccinés, euh, dans leur cabinet, on n'est pas sorti. Ben oui, mais bon, concrètement, vous trouvez qu'on est sorti là On a multiplié les centres de vaccination avec personne dedans, vous savez ce que ça me rappelle Ça me rappelle un truc en France qui est la spécialité, on a créé des maisons de santé partout, on a un pays très bizarre. On a créé des maisons de santé partout sur le territoire, on a créé des jolies maisons, très chères, et en se disant que parce que j'ai des murs, j'aurai des médecins. Bah, ça marche pas. Et du coup, on a des maisons de santé vides. Et bien bah, là, c'est pareil. On a, on a créé les centres de vaccination et les centres de vaccination sont vides parce qu'on n'a juste pas les doses. Et donc l'État a encore failli dans cette mission. Alors que s'il avait, avait accompagné et s'il avait laissé les médecins faire en déterminant quels étaient les patients éligibles en premier et laisser les médecins déterminer eux-mêmes, ben bah, ça aurait fonctionné beaucoup mieux. Mais est-ce que la situation euh, dans les autres pays d'Europe euh, est meilleure qu'en France non, elle n'est pas meilleure parce que elle est meilleure. Oui et non, mais non, elle n'est pas meilleure parce que finalement, on, on, tout le monde dépend un peu des doses de Pfizer euh, en l'occurrence. Effectivement, c'est-à-dire que pour l'instant, euh, euh, Pfizer, ça ne sera pas de l'Angleterre qui est pas qui, est, qui est plus en Europe, enfin, qui est plus dans l'Union, pour la raison suivante, c'est que nous avons effectivement cédé à une forme de panique. L'Italie, par exemple, a cédé à une forme de panique qui est en train de la perdre. C'est qu'elle a dit aux médecins, si vous ne vous faites pas vacciner, donc vous, médecin, si vous ne vous faites pas vacciner, eh bien vous êtes susceptible ou en tout cas vous serez licencié. Euh, ce qui du coup a provoqué un tollé, euh, parce que les médecins se sentent évidemment contraints et n'acceptent pas cette idée, parce qu'ils se seraient fait vacciner naturellement, mais ils n'acceptent pas l'idée qu'on les contraigne. Et on n'a plus le droit au doute, si vous voulez. Ce qui pose une question qui n'est pas inintéressante euh, à propos de l'Europe, c'est de se dire et si le vaccin ne marchait pas. Est-ce qu'on a admis l'idée que le vaccin ne puisse ne pas marcher C'est une vraie question. Hein C'est-à-dire que je pose ma question depuis trois semaines et personne ne me répond sur ce point. Est-ce qu'on a un plan B C'est tout bête, mais là on met tout sur le vaccin comme si c'était le traitement miracle, le traitement de la dernière chance. Ça et, et là, est-ce qu'on ne joue pas tout sur le vaccin C'est-à-dire, est-ce que est ce n'est pas un signe de désespoir Est-ce qu'on n'est pas dans une stratégie, quelque part, mais presque dans un état de désespoir qui fait que on doit vacciner les populations à toute force euh, On doit les vacciner vite, on doit les vacciner mal, on doit les vacciner avec ou sans consentement, mais on doit les vacciner parce qu'on est terrorisé et que c'est la solution de la dernière chance. Et si ça ne marche pas Bien que relativement épargnée, euh, l'Afrique n'est pas très bavarde sur la stratégie de lutte contre le Covid-19, est-ce que vous avez eu des échos euh, de certains pays sur le recours ou pas au vaccin alors en Afrique du Sud, la question euh, commence à se poser sérieusement parce qu'ils ont mais le problème de l'Afrique du Sud c'est qu'elle elle a des problèmes de c'est compliqué l'Afrique du Sud parce qu'elle a des vrais problèmes de logistique et des vrais problèmes d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles ça pose autant de problèmes c'est qu'elle a des gros problèmes de logistique et elle a des gros problèmes de de comment je vais dire de de d'infrastructure aussi. En fait, et donc elle a beaucoup de mal à, à déjà à traiter les cas qu'elle a, et du coup à mettre en place des stratégies de vaccination. Tandis que l'Afrique est confrontée à un autre problème, c'est la disponibilité du vaccin. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de nouveau que fondamentalement euh, ceux qui ont tiré le épingle du jeu, disons-le comme ça, euh, de cette vaccination, de cette campagne vaccinale, c'est encore les mêmes. C'est-à-dire que fondamentalement, quand vous regardez la carte de distribution vaccinale, vous, vous apercevez que fondamentalement vous avez tout un tas de pays. Euh, du tiers-monde, émergent, ou ce que vous voulez, euh, qui n'ont pas accès aux vaccins, qui ont peu accès aux vaccins. Et c'est notamment le cas du continent africain, de sur lequel il y a une répartition très inégale de la vaccination et notamment de la disponibilité des vaccins. Parce que c'est un marché qui, parce que c'est cher, parce que c'est un marché euh, qui, comme d'habitude, effectivement, il y a une concentration autour des pays occidentaux. Étant donné qu'elle a été euh, plus ou moins épargnée, est-ce que l'Afrique a, a vraiment besoin euh, de ces vaccins Ils peuvent se permettre d'attendre en tout cas. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, mais encore une fois, c'est de la stratégie sanitaire, et je, je, je pense que dans cette crise tout le monde sort de son rôle en permanence, donc je ne vais pas, pour moi, pas retomber dans cet écueil. Mais ce que je pense, c'est que l'Afrique, en tout cas, est dans une situation, à part euh, peut-être l'Afrique du Sud, est dans une situation euh, largement euh, plus favorable l'Europe et que à ce titre en tout cas que l'Occident et qu'à ce titre effectivement elle a ce privilège de pouvoir attendre et je me permets de vous rappeler que d'ailleurs cette attente comme on dit euh, elle est finalement pas si inintéressante parce que regardez ce que fait la Suisse la Suisse n'a pas encore commencé réellement sa campagne vaccinale elle vous dit qu'elle va attendre voir. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, il y a une espèce d'état de panique qui s'est emparé du monde, à laquelle, depuis le début de la crise, l'Afrique a échappé, elle a, elle, a, elle a géré les choses avec grand, je voulais dire, en particulier pour le Sénégal, euh, que je connais, pour la Côte d'Ivoire, ils ont géré ça avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, et je suis moi je pense que j'en ai comme écho en tout cas direct, je ne les vois pas s'exciter, ils ne sont pas en train de s'exciter sur la vaccination. Et c'est là où c'est très surprenant ce contraste si vous voulez, c'est que depuis le départ toutes les prédictions sont, sont telles qu'on se trompe. L'Afrique devait flamber, l'Afrique devait, devait payer le prix lourd euh, à cette crise et finalement à la fin de la fin euh, elle a probablement des moyens matériels et humains qui sont moins performants que ceux euh, du monde occidental et elle s'en sort mieux. Mais le fait est que les résultats sont là. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quand même un continent qui était épargné. Alors moi, je, je, je ne dis pas que c'est uniquement lié euh, aux mesures, c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas dans l'histoire. Mais le fait est que vous avez quand même... On a beaucoup accusé une partie de l'Afrique euh, de cacher les chiffres. Mais c'est débile. Bien sûr que non, quoi. Elle cache les chiffres, elle enterre les morts de façon effectivement sauvage. Euh, c'est ridicule. Euh, et nous avons effectivement aujourd'hui une difficulté, c'est que, la, la, la, si l'Afrique, elle a une particularité, on l'avait déjà dit ensemble la dernière fois, c'est que l'épidémie, elle a l'habitude de gérer, quoi, c'est tout. Et, et c'est ça qui est frappant, si vous voulez, c'est que l'épidémie, ça se gère, en fait. Aujourd'hui, regardez, j'ai un exemple qui est très bête, mais on vous parle euh, des, des, des vaccins. Très bien, qu'est-ce qu'a fait Sénégal euh, en mars dernier, une des premières mesures qu'il a pris le Sénégal, on a pris deux premières mesures qu'il a prises, c'est une fermeture des frontières. Et deuxièmement, on va effectivement euh, suivre ça attentivement avec euh, déjà des mesures de distanciation sociale, avec, etc. Elle a mis en place, depuis le temps du masque, on a, on a effectivement mis en place des mesures euh, qui ont qui sont avérées avoir fonctionné. Alors il y a une épidémie, hein, je ne pas la mienne, c'est-à-dire que... Il euh, ne faut pas nier le fait qu'il y a une épidémie, que tout est fragile, que tout est précaire et que ça peut flamber à tout moment. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que jusqu'ici, les pays qui ont réagi avec calme et tempérance s'en sont mieux sortis que les pays qui ont réagi avec panique et précipitation. C'est ça qu'il faut retenir de cette crise.